ça ne s'améliore pas. Non, non, non. le choc a été violent. Hein? Bon, j'avais promis de t'aider. Hein? Tu sais à quel point je t'aime. Hein? Hein? Mais euh, celui qui m'a promis de l'argent, il m'a demandé d'attendre encore. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein? Dès qu'il me donne, je vais te remettre ce que je t'ai promis. Il n'y a pas de problème. D'accord? Tu n'as pas confiance? Ne t'inquiète pas, ma Choco, ça va aller. Hein? Tu prends quelque chose Non, non. Quand je suis encore au boulot, je n'aime pas boire. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Non, d'ici très peu, je vais faire ce que j'ai promis. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, je vais retourner à mon cafétéria. D'accord. D'ici très peu, je te fais signe. Je te rappelle. Allez, bisous. Je ne veux plus que lorsque je viens ici, tu me donnes le pain. On te gronde parce qu'ils te donne le pain. Non, mais après, quand je rentre, je travaille beaucoup et j'ai faim. Ouais. Et tu veux quoi alors maintenant? T'aider même à laver les assiettes. Et quand tu vas venir laver les assiettes ici, on va pas te taper sur ça? Si je peux même avoir 100 francs, ça va m'aider à manger au moins les beignets avant de dormir le soir. Ah! Et je ne te donne pas le au gâteau aujourd'hui. Si, maman, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Ouais. Tatan, c'est une sorcière. Comment un enfant comme toi peut travailler du matin jusqu'à 7h si elle ne lui donne même pas même un gâteau? Il faut beaucoup prière. Un jour, maman. Dieu va t'aider. Tu as compris? doucement ma fille, c'est pour toi. Mangez doucement, tu as compris? Ouais. Oh. Bonjour Maman Choco. Hey. Maman Aja. Oui, C'est comment? Ah, mais pourquoi tu viens par le bas aujourd'hui? Moi j'avais d'autres clients à voir en bas là. C'est pourquoi je suis passé par le bas ici. Ah. Oh, maman, je t'ai même gardé la canne. Hey. Uh -huh. Merci beaucoup ma fille. Maman Aja. Hé! Ah. Hey. Tu connais l'oum? <rire> Quand on partait au chat, costant à l'oum, on coupait la canne comme ça. non hey, C'est trop sucré. Merci beaucoup. Je vais ça après. D'accord, maman, je suis ah ma fille, c'est dur, hein? C'est trop dur. Je te dis. Ah! Le Seigneur contre <rire> Maman, est au toi c'est. Moi je c'est quoi ici? Mais c'est ma cotisation journalière, non? Ta cotisation journalière comment? Aujourd'hui, nous sommes le 22, tu m'as dit quoi? Okay. Tu cotises mille fois par jour, non? Quoi ma fille? La dernière fois, je pris 30 minutes, quand je me remboursais ça le 22 avec les intérêts, non? Comment tu fais hein, comme si tu réfléchissais seulement? Je regarde jamais le calendrier. Je ne savais pas que ah, c'était aujourd'hui. comment ça ah, va et... Hey, hey, Comme vous me dites quoi, maman, je suis peux... prête. Merde. Le temps l'a Non, mon agent, mon agent. Hey, hey, hey, maman, tu jettes mon oui, argent oui, comme ça. Hein. Oui, je suis fâchée. Maman, prends l'argent et tu me dis que tu viens aujourd'hui. tu me dis que nous sommes aujourd'hui quand. Ça veut dire quoi quand tu te moques de moi, avant ce que j'ai continue, aujourd'hui, ça fait 26 000 ans, comme l'argent il manque 4 000 ans, il y a quoi <rire> hey, tu me dit que le 20, je vais me donner 30 000, maintenant tu me dis que 26 000 est monté, 26 000 est descendu. maintenant c'est toi qui m'apprends mon travail. Non, ce n'est pas ça ma fille, ce n'est pas ça, c'est ce parce que je n'ai pas rien. Tu n'as pas comment chercher mon argent, tu me donnes, tu n'as pas comment ça veut dire quoi Je ne comprends pas le français là. Est? Cherche mon argent, tu me donnes. Je n'ai pas pas, que tu retires tu You Non, non, non. non, mon argent, you me the job. mais mais n'est pas pas to do cherche mon argent je, je, je me donne no, plus no, no, c'est no, no, no, no, no, no, no, je no, donne. Ouais, no, no, je te donne no, no, Tu no, no, no, no, no, Tu no, no, j'ai no, no, je no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Non non non, non, non Non, non, non. Non, non, non, non non non non non non non Non, non, non. non non non non non non non non non non Maman choco tu as compris non Coupe les 26 000 là et il reste 4 000 3% là je ne connais pas C'est même quoi même ben, Aujourd'hui c'est même quoi, même. les gens viennent me réclamer C'est quoi J'ai pas bien dormi aujourd'hui ou bien c'est quoi même Viens prendre ta canne, tu pars avec C'est bien quoi ça Quand tu m'appelles tu, tu, tu dis bien ah Il faut vous méfier, il faut respecter les gens Les 1000 francs si je souffre sur ça alors, bonjour. Enfin. Ah. Bonjour madame. Bonjour. Anya et vous. Merci. Bienvenue à Fabulous Tools, c'est un outil. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Ida? Bon, euh, ma chérie souhaiterait se former chez vous. Apparemment, vous êtes très doué en la matière. Ah, ok. Euh, madame euh, voudrait faire quoi particulièrement euh... bon, Elle m'a dit qu'elle veut faire manucure, pédicure, euh, soins de beauté, tout ça, c'est vous qui maîtrisez, c'est ça chérie Oui, make-up. Euh, make make une formation complète. complète. Tout à fait. Ok, je vais me rapprocher de ma gérante, elle va vous donner les modalités, elle viendra vers vous, vous donner les modalités pour la formation. D'accord, on vous attend. Un thé ou une dival Une tisane pour moi. Un thé pour moi Merci. tout de suite. Il Merci. Bien Là, c'est fabulosity. Et là, tu parles de so Tu es ce que tu te inspirée de ça? Parfait. Ils sont très franchement ici. On leur a fait un C'est pour ça que tu as préféré mettre so, so fab. Tu es généreuse, bien Ça va, maman Choko Ça va un peu, et gloire à dire. Alors, ça se passe bien? Très bien. Ok. Euh, tu sais, la dernière fois, il était question qu'on se revoie par rapport à comment est-ce qu'on va faire, mais je n'ai pas eu de suite. Alors, j'ai tenu à passer pour qu'on essaie de se dire quoi. Roger, la dernière fois que tu étais ici, je t'ai dit, je suis une jeune veuve. Et alors, c'est dans ça que je me bats pour. Pour pouvoir nourrir mes enfants, les faire, aller à l'école. Je le sais. Tu n'as encore rien dit, tu veux que je réfléchisse dans Je sais, ma choco Ben écoute, naturellement je vais te soutenir. Ce n'est pas un problème. Mais patiente juste un peu, d'accord Je voudrais quand même qu'on se prenne rendez-vous et qu'on en discute. Mais ça retarde de façon je peux même bien la patience. Ben écoute, on va se reprendre rendez-vous et puis on va en parler, d'accord Je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Mama hein tu n'as pas confiance J'ai confiance. Allez, vas-y, c'est mon tasse.